Écoutez-moi les mails, c'est j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir l'incroyable, le magnifique deg, go, deck, pardon, Good Cards. C'est un deck qui est top 4, top 5, méta. C'est un deck euh, hyper intéressant, qui n'est pas très cher en plus. C'est vrai que euh, c'est un des défauts qu'on peut euh, cibler sur le jeu. Pour le moment, en tout cas, ça va évoluer d'une bonne façon, je l'espère et je le crois sincèrement c'est que dans certains decks, il y a dans certains decks optimisés, j'entends, les decks que je vous propose, c'est vraiment des versions optimisées, il y a parfois un peu trop de cartes pool euh, 4 et parfois un peu trop de cartes pool 5. Et forcément, c'est compliqué. On peut avoir une bonne liste Zabou, mais finalement, pour avoir la meilleure liste Zabu, bah, il faut des pool 4 et des pool 5 et ça peut être un peu frustrant, je l'entends. Euh, donc, je vais euh, changer un peu mon format de vidéo. C'est vrai que j'avais euh, adopté le format des vidéos Hearthstone, c'est-à-dire des vidéos d'une heure, mais une game Stone c'est entre 10 et 15 minutes, une, une game de, euh, de Marvel Snap, c'est à peu près 3 minutes. Donc je vais faire plutôt des vidéos de 35 minutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que on fait quand même pas mal de games en 35 minutes. Donc voilà, ça, ça va plutôt être des, des, des vidéos à peu près, hein, parce que je dépasse toujours un peu, parfois ça peut être avant, mais voilà, à peu près euh, 35 minutes de vidéos. Avant euh, de vous présenter le deck et faire les games, il y a un lien dans la description. Euh, l'offre s'arrête à la fin de la semaine, c'est l'offre HelloFresh. J'en ai beaucoup parlé... Euh, sous les vidéos Hearthstone et Battlegrounds mais un peu moins sur Marvel Snap voire pas du tout sur les vidéos sur les vidéos Marvel Snap en fait, euh, bon, je sais pas si vous connaissez HelloFresh, mais avec ce lien, vous pouvez euh, économiser jusqu'à 80 euros. En gros, on vous livre des, euh, des recettes avec des ingrédients chez vous et euh, vous les faites ou non. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire les recettes, mais juste le produit brut, c'est-à-dire juste les, euh, les ingrédients finalement. Euh, avec l'offre, c'est tellement pas cher que si vous les achetez, même dans le commerce le moins cher que vous pouvez trouver, bah, ce sera toujours euh, finalement plus cher que la livraison grâce à l'offre, évidemment. Donc, vraiment, je vous invite si vous voulez faire des économies sur la nourriture à aller voir le lien, vraiment là-dessus faites-moi confiance, les yeux fermés euh, vous commandez et, euh, et ben ça va finalement vous... Euh vous recevez des recettes en plus, les recettes sont super sympa, facile à faire. Enfin, bref, euh, c'est vraiment un concept qui est cool. Et vraiment, l'offre elle est euh, économiquement hyper, hyper, hyper, hyper rentable. Surtout voilà dans ces temps où, euh, avec l'inflation, etc., c'est toujours cool de pouvoir finalement se nourrir pour pas cher avec des super bons produits. Donc, vraiment, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Alors, le deck Good Cards, alors il y a deux versions, il y a même plusieurs versions, mais on va dire, il y a deux versions qui sont très, très. Euh très cool. Alors, c'est un deck, finalement, qui n'est pas très populaire parce que les gens, ils préfèrent jouer, et je peux l'entendre, des decks, on va dire, euh, d'archétypes, si je puis dire. Par exemple, le deck Galactus, le deck Zabou, le deck Surfer, c'est-à-dire un deck basé sur une carte ou deux cartes. Le problème, c'est que ces decks-là bah n'ont pas beaucoup de... Euh de stabilité même si bon, euh, l'idée de la stabilité elle est un petit peu euh, on peut la contrer entre guillemets sur le jeu avec le fait d'abandonner les games on peut abandonner et pas perdre trop de, de de, cré... enfin, de, de cubes euh, finalement mais ce qui est intéressant avec ce deck c'est qu'il est stable alors il a peut-être un petit peu moins et encore, et encore, j'allais dire un peu moins de côté surprise qu'un deck Zabou qu'un deck surfer, sauf que voilà un deck surfer tu vois que des 3 tu sais qu'il y a surfer, tu vois que des 2 tu sais que c'est cérébro. ben vous voyez il y a quand même ce, ce, ce schéma là euh, là l'idée du deck c'est vraiment un deck basé sur la priorité, l'idée c'est de gagner la priorité, d'avoir toujours le lead euh, finalement, d'avoir l'initiative sur l'adversaire et de pouvoir faire des strong plays, tout simplement des plays puissant c'est un deck avec que des good cards alors sur le papier ça peut paraître juste un deck je mets des bonnes cartes ensemble et je vois ce qui se passe mais c'est un deck ça fait plusieurs plusieurs méta qu'il est top méta euh, et moi je l'ai beaucoup essayé et je le trouve absolument délicieux alors il y a du sunspot il y a de l'armor ça marche bien ensemble et ça peut être une carte counter accessoirement mais si il n'y a plus trop de deck de, de pas destroyer mais de deck death dans la méta le lézard c'est 5 points le cosmos, ça compte évidemment et c'est une excellente carte quand on a l'initiative. Il y a le Thor parce que c'est absolument génial comme carte. Et vous voyez, dans ce deck, il n'y a pas de pool 4, pool 5, il y a même pas mal de pool 2 d'ailleurs. Euh, il y a du Maximus, alors il y a des cartes qui sont remplaçables. Vous n'avez pas Maximus, vous avez Polaris, vous pouvez mettre Polaris. Par exemple, c'est une carte très intéressante également. Il y a du Leader parce que voilà, Good Card, euh, Leader, même à 3, même à 2, même à 1. Bon, à 1, ce sera <rire> un peu moins fort, mais en tout cas, à 3, c'est encore très cool. Aéro avec l'initiative, c'est très fort. Liche parce qu'on fait des points au préalable. Et c'est important derrière de... Parce que Lish en fait, c'est très cool, mais ça n'a pas de points. Mais bon, l'avantage, c'est que ça va pouvoir casser des, des combinaisons à bout, des combinaisons... Enfin, toutes les combinaisons en face, finalement. Surfer, évidemment. La White Queen, parce que ça fait des points, ça donne l'information, c'est très très bien. Alors, il y a deux cartes que vous pouvez remplacer. Euh, Changchi et Magneto, si vous voulez vous pouvez mettre Moon Girl et Dino. Alors c'est pas une version alternative moins fort, c'est une version vraiment très cool euh, donc en fait ça va vraiment dépendre de la méta. Est-ce que en face de vous il y aura beaucoup de gros decks ou pas euh, Moi j'aime beaucoup, je vais le faire maintenant d'ailleurs, mais voilà je voulais vous montrer cette version là qui est, mais ces deux versions euh, le, vraiment en termes de win rate c'est exactement la même chose, c'est juste que moi je suis un un, bon vous peut-être vous connaissez, vous me connaissez hein, maintenant euh, sur, sur snap j'adore Moon girl Dino donc euh, voilà c'est quelque chose qui se fait hein. c'est pas juste parce que j'aime Dino je mets Moon Girl Dino dans un deck hein. vraiment il y a vraiment les deux versions et puis euh, on part in game boom boum boom bam j'ai hâte que euh, déjà j'ai hâte du mode Battle qui va de, qui va bientôt arriver je, je pense euh, donc ça c'est plutôt cool et j'ai hâte que le ça se met en format PC. Euh, c'est vrai que là, euh, voilà, c'est quand même pas. Euh... Enfin, c'est pas que c'est pas agréable, mais ça pourrait être mieux. Indéniablement. L'avantage c'est qu'il y a un truc qui est cool aussi, c'est Mac... Moon Girl sur Maximus dans certaines situations. C'est très très très très cool. Parce que sur un tour 6, faire double Maximus, c'est bien bien embêtant pour l'adversaire. Euh... On va jouer le lézard ici. Donc faut pas hésiter à Maximus T3. Hein. L'idée c'est d'avoir l'initiative. Tant pis si on donne des cartes à l'adversaire. On s'en moque un peu. Ok. Oh. En vrai ça, ça donne envie de faire Moon Girl Maximus, mais franchement. Bon. En vrai, ça sert à rien. <rire> Même si sur le papier ça peut être rigolo. Donc là on va essayer de prendre un petit peu toutes les lignes. On va un peu partout. Euh, alors. Ok. On va Moon Girl ici. Ça peut être chiant, euh, Zabou, là. À partir du moment où il a, il a eu cette, euh, cette ambassade du Wakanda, il va pouvoir tout jouer. Et en plus. Ouais, ça va être compliqué. Parce qu'en plus, on lui a donné des cartes avec Maximus. Donc là, c'est quand même une situation qui est très très compliquée pour nous. Euh... Oui, euh... bon, peut-être que vous ne me regardez que pour Marvel Snap. Déjà, ça me fait plaisir, merci. Et euh, sachez que je vais encore plus m'investir sur Marvel Snap. J'ai vraiment commencé à faire beaucoup de streams, beaucoup de vidéos. Là, un petit peu moins parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés sur Hearthstone et sur Battlegrounds. Ils ont annoncé récemment un peu à la fin de l'e-sport, la fin des tournois finalement sur Hearthstone et sur Battlegrounds. On va leash, hein On va leish. Euh ici, ça me paraît un peu bizarre. Là Et donc bref, ils ont annoncé la fin, et euh, ça fait que je vais quand même tryharder Hearthstone et Battlegrounds, mais j'ai vraiment envie d'allouer beaucoup de montants, parce que j'adore le jeu, au tryhard sur, euh, sur Snap. Donc euh, là en plus avec le mode battle, ça va être sympa, donc je vais... Oh. Bon. Bah écoute, c'est un peu compliqué parce que le Dracula... le euh... faire En vrai, on a sûrement perdu. Parce que là, il va juste rien faire et le Dracula. Après, il a beaucoup de cartes en main. Bon, on tente, hein. C'est un pour deux. Je vais tenter le leader. Je vais tenter le leader, ma foi. Je pense que s'il snap, on peut partir. Si il snap pas, on reste. Ça me paraît à peu près ok. Donc voilà, je vais essayer de faire euh... bah, des tournois. Je pense qu'il n'y aura pas de circuit officiel pour le moment, mais peut-être un jour. Après, connaissant Ben Brod, c'est pas sûr. Par contre, il y aura des tournois communautaires. Je pense très intéressant. La question, c'est qu'est-ce qu'il va voler avec Dracula Il peut voler un truc petit. Ah, dommage, parce qu'il avait pas mal de cartes en main. Hein. Il avait encore 3 cartes. Donc, je sais pas ce qu'il avait en main, mais je pense qu'il avait encore des trucs qui étaient finalement plus petits que, euh, que mes 6 points. Donc, euh, dommage. Bon, L'idée, c'était qu'il joue au mid pour vraiment euh, optimiser ce... Bon, c'est pas grave, on n'a pas joué beaucoup de points, donc c'était intéressant ici quand même de rester jusqu'au bout, jouer avec le, avec le leader. Euh, mais on a pris à T3. Bon, voilà, euh, compliqué, spider Spiderman, c'est toujours un peu embêtant. Bon c'est plutôt cool ça En vrai si on prend l'avantage tout de suite Je pense qu'on peut snap Professeur X donc Je pense qu'on peut snap Cette ligne est déjà gagnée Donc c'est extrêmement intéressant pour nous C'est bien de faire le snap maintenant Si on prend un, un point On récupère le, le, le point perdu précédemment Non deux, ok Ça c'est bien Machine World en plus Bah écoutez on va passer Dardeville Oh, on a un septième tour. Est-ce que ça nous va un 7 tour Je crois que je vais Storm ici. Into Cosmo. Ouais, Storm avec Sunspot, c'est pas mal. Hein si on considère qu'on a gagné à gauche. Oh, waouh, les, les, les, les grands esprits se rencontrent. Je vais Cosmo, j'ai l'initiative. Ça, c'est vraiment génial. Je bloque pas mal de choses. Euh, donc voilà, je vais vraiment, euh, j'ai envie de faire des tournois, j'ai envie de tryhard. Donc, j'ai oublié d'en parler dans l'intro. J'espère que, bon, en général, les trucs faut les dire dans l'intro. Mais tous les jeudis, tous les jeudis, il y aura euh, un euh, la journée, la journée euh, Marvel Snap. Pardon, là on gagne, hein, c'est bon. On a bloqué son scorpion, ça c'est très intéressant. On va faire Leash, vu qu'on a pas mal de tours. Je crois qu'on fait Leash maintenant et le gars, ça le dégoûte un peu du jeu. <rire> J'adore cette carte. Euh, donc, tous les jeudis, sur ma chaîne Twitch, twitch.tv thefishhugo il y aura la journée Marvel Snap. Euh, dans un premier temps, il y aura euh, une journée par semaine. Et après, si jamais il y a des tournois et que j'ai besoin de tryharder le jeu. Oh. Valider maintenant. Voilà, si jamais il y a moyen, et si euh, je dois tryharder le jeu, je ferai peut-être deux journées ensuite. Mais voilà, ça vraiment c'est euh, important, c'est un rendez-vous euh, que je vous donne. Tous les jeudis, ce sera toute la journée, de, de 10h du mat' à 19h, ce sera du Marvel Snap. Okay. Bon, ça change rien. On ouais, va juste Dino-Lézard, Dino-Armor. Dino seul pas Dino armor Bon En vrai euh... Non dino seul Pour le sunspot aussi un peu compliqué Le goblin On gagne quand même On gagne quand même Ok cool on prend 4 points On récupère les 2 points perdus On est à plus 2 euh, Donc voilà Tous les jeudis 10h 19h sur ma chaîne Twitch, twitch.tv The Fish Ce sera la journée euh, Snap. Donc, euh, donc voilà, ce sera.. Euh, ce sera du gros tryhard, ce sera tester des decks. Et je pense que de toute façon, d'ici quelques semaines, il va y avoir.. Euh, je pense peut-être début février, il va y avoir des tournois sur.. Enfin euh, des tournois. La friend, la, le, le battle mode on va dire qui sera mis en place. Et est, ah dommage. Ok, c'est intéressant aussi. De, ch de chaque côté, on a perdu une carte importante. Euh, donc à partir de là, je pense qu'il y aura des tournois communautaires. Et les tournois communautaires, ça ne veut pas dire petits tournois avec 4€ de dotation. Hein. Parfois, il y a des gros tournois communautaires. Donc voilà, ça va être intéressant. C'est un jeu que j'ai envie de tryhard. C'est un jeu qui... qui a du potentiel et qui est très très agréable. Donc, euh... Donc voilà, c'est vrai que là, les deux dernières semaines, j'ai pas... fait... fini ma vidéo des... Des... Des... des meilleurs decks pool 1, des meilleurs decks pool 2. Mais finalement, sur les decks pool 3 que je, je tryhard au quotidien, c'est les decks vraiment... Euh que je joue le plus hein, les decks pool le 3 euh, bah finalement je vous ai euh, j'ai pas sorti tant de vidéos que ça donc voilà ça va me permettre de, de sortir euh... je vais essayer de sortir 3 vidéos par semaine 3 à 4 vidéos par semaine sur euh, Marvel Snap l'avantage c'est que voilà ça peut me permettre d'en tourner plus aussi de faire ce nouveau format de 35 minutes bon maximus sur cosmo bon, le seul problème c'est que Mojo World c'est horrible pour nous Après euh, j'aime bien ça En fait faut pas qu'il bourrine à droite Comme ça on gagne forcément avec leader Je pense que j'ai envie de snap Le problème c'est qu'il peut avoir Dino là Ouais il a un autre dino en main Nous nous notre Dino il est moins fort que le sien En fait, je me dis à l'écart, je crois que j'ai gagné. C'est que Dino. En fait, le truc, c'est que j'ai envie de perdre forcément à gauche. En fait, à droite, j'ai envie que ça fasse 0-0. Et là, l'idée, c'est que j'ai un écart énorme si j'ai plus de créatures que lui. Donc, soit je fais leader, mais en vrai... Son dino il va être trop gros, donc même si je copie son dino je perds. Par contre si je fais aéro à gauche, il va faire peut-être un dino là et une créa là, et en fait je vais tout ramener sur la ligne d'aéro. Alors là il y a un peu de situation, c'est-à-dire soit on snap et on risque de le faire fuir, sachant qu'on peut aussi perdre, hein, on peut se faire contrer par notre snap. Mais... Sans snap et... Attendez je vais cliquer là, hein. ça mange pas de pain. On snap et on, on peut le faire fuir. Soit on ne snap pas et on lui prend deux. Mais là, en fait, j'ai considéré que ma main avec Aero, c'est pas forcément. Comment dire C'est pas facile à analyser. Enfin, je, je... Le, le fait d'avoir Aero ici. Donc en fait, je me dis que je suis pas sûr que la carte, le, le top 3 ou le top 4 des cartes auxquelles il pense, dedans, il y ait Aero. Donc c'est pour ça que je snap. Vous voyez et c'est pour ça que ce deck-là, on dit que souvent il est évident à, à, à contrer, parce qu'on sait ce qui va arriver, on sait sur le T6 en général quand on voit Good Cards, mais encore ça, c'est les gens qui, qui, qui se renseignent sur la méta, se renseignent sur les listes top méta. Mais c'est vrai qu'un joueur qui ne se renseigne pas sur les listes top méta, franchement, je ne vois pas comment il peut connaître ce deck, parce que c'est un deck qui est rarement mis en avant, et pourtant il est délicieux. Quoi qu'on va snap. Ah, je vais snap je crois. Je vais snap parce que... parce que Dino quoi. Je vais snap parce que Dino, Dino, leader, on est quand même sur quelque chose de très très al dente. Hein. Ce sera d'ailleurs leader, leader. On déplaise orageux. Donc là ce sera un petit Dino ici, un petit Dino à gauche. Le Green Goblin. Euh... Ah, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais c'est pas si grave. Voilà, je suis vraiment largement devant. Et j'ai le petit dino à droite. J'ai l'impression que ça a sonné chez moi. Ok, donc je peux pas jouer à gauche, mais c'est pas si grave. Je vais faire leader à droite. Normalement, ça devrait être bon. Attendez, je vais ouvrir. Et je suis de retour. C'était assez rapide. Euh, bon, on a gagné. Easy. Euh, sans stress. On prend 2. On prend Donc, on est à plus 4. Euh, L'avantage aussi des vidéos à 35. Alors, j'utilise pas le tracker, mais j'ai vu qu'il y avait un tracker euh, qui se met sur l'écran maintenant. Euh, bon, je sais pas si c'est très, euh, très important d'avoir les données des, des cartes, du pourcentage de piocher telle carte ou telle carte. Parce que finalement, il y a que 12 cartes. Les. Je pense que les, euh, les, les statistiques sont pas très compliquées à, à calculer. Mais voilà, ça peut être intéressant. Mais l'avantage aussi, c'est que euh, vu qu'on va faire moins de games, ce sera peut-être plus facile de calculer le nombre de cubes que l'on a gagné et le nombre de games en tout que l'on a fait. Alors ça, c'est un peu chiant. Mais l'avantage, c'est que ça arrivera après le cosmo. Ok. On va armor à droite. Alors j'aime bien maintenant aller sur les lieux. Euh, qui sont euh, qui sont cachés parce que ça peut être des lieux finalement qui ne sont pas euh, euh, qui ne sont pas accessibles ensuite et comme ça on aura ah ouais. bon pas du tout mais c'est pas si mal ça vu qu'on a un deck assez lourd bon le tor est plutôt bien Et est-ce qu'on fait le dino Je crois que je vais faire le sunspot maintenant. Ah. Un peu chiant ce leader. Un peu chiant ce leader. Bon. On est un peu derrière, mais on n'est pas tant derrière. Et là, la Moon Girl, elle est quand même méga sexy. Euh. On va aller à droite. Je pense qu'on va, on va abandonner le mid. Donc là il me vole un leader. Donc, décidément, bah, il est pas sympa. Donc il sait qu'on a leader. <rire> ça c'est un, <rire> un peu problématique en vrai. Euh, en vrai, là je pense que j'ai gagné si je fais dino ici. Bon, ça va être assez tricky. La, la fin va être assez... Donc, le leader. Là, On est à égalité. En vrai, on n'est on est pas si loin. On n'est pas si loin. Il sait qu'on a leader. Franchement, si je fais leader ici, est-ce que j'ai pas gagné là, je suis devant et là, je repasse devant. Après, il y a Thor qui est très, très, très relou. Il a pu piocher la, la carte de Thor. Dans ce cas-là, on perdrait. Je pense que je, je vais pas snapper parce qu'il y a ce risque de, de se faire euh, contrer, contre value, entre guillemets. Donc, je crois que je vais juste leader ici. Aéro Oh waouh Aéro euh, Bonne carte counter Aéro Ouais Aéro C'est intéressant C'est un good card En face aussi Ah non il y a du queen jet C'est assez bizarre Vous voyez Là J'ai considéré que j'étais devant Donc là on est à plus euh, 4 On était à plus 6 en cube Donc là on passe à plus, euh, plus 4 J'ai considéré que j'étais devant Mais en fait J'étais pas tant devant que ça Enfin en fait à la fin j'étais pas devant quoi et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu. Il n'y a pas de certitude et c'est pour ça que le snap à la toute fin, il est très très risqué. Soit on a vraiment un avantage large, ou alors on fait la stratégie du snap T1. Mais la snap T1, il faut vraiment avoir un gros gros win rate. Je pense qu'à un certain moment, à un certain niveau, les win rates vont plus se rapprocher. Bah, c'est ce que j'avais annoncé dans le... Euh, euh Dit dans, déjà dans une vidéo précédente, mais on va plus se rapprocher d'un 50% d'un 55 60 que d'un 70%. Le truc, c'est que si nous on snap T1 et que l'adversaire il est fort, nos adversaires sont forts pour abandonner au bon moment, ça rend le, le snap T1 un poil moins fort. Bon, on peut pas Moon Girl ici parce qu'on a trop de cartes en main, ça copierait pas d'Ino. Après en termes de points. Ah, c'est un peu pareil, mais l'avantage de la White Queen, c'est que je vais tout simplement prendre l'information sur la main de l'adversaire. Donc ça, ça peut quand même avoir du sens. En fonction de la liche. est-ce qu'il a un leader en main Et dans ce cas-là, je ferai Lich T5. Bon, la Lich, elle est cool hein, pour 5. Elle met 5. Après, il y a le Dino qui est très gros aussi, ici. Donc il a un Dino en main. Donc il a Dino-Dino. Euh, il a Dino-Dino. C'est hyper intéressant, donc je peux un le leash Pour bloquer, un autre, pour bloquer son, troisième, son deuxième dino Ça ferait le leash ici Ou alors moi-même je développe dino mais Je pense que la leash elle est pas mal là Je sais que je lui casse un dino Et que je pourrais finir par leader Donc là il fait dino Ouais, c'est assez intéressant. Parce que là, l'avantage, c'est que notre leader, il est à 5. Donc, en fait, si on fait ça, on est à 11 ici. On est à 5 contre 4. Après, il y a Nightcrawler qui peut se déplacer. Ça peut toujours être problématique. Mais j'aime bien leader ici. Sinon, il y a Aero. Mais Aero, non, ça me fait pas gagner. Donc, je pense qu'on va pas snap, évidemment. Mais je pense qu'on va faire le leader ici. Ouais, dommage, on perd. ce qu'il a déplacé. Il a l'Iron Man. Et ouais. Ouais, c'était le risque, c'était ce, ce Nightcrawler malheureusement. Ouais, ouais, j'ai GG. Ouais, ça se joue là. Ça se joue là. Bon, moins 4. Euh... On est à... On est à 0. Bon, là, c'est une gamme qu'on aurait peut-être pu abandonner. C'est pas évident parce que c'est vrai que le, le, le play... Il est quand même hyper simple pour l'adversaire de juste déballer Nightcrawler. C'est facile de contrer, de contrer le leader. Peut-être que là, c'était un petit peu euh, optimiste quand même de rester dans cette partie. Bon, le Dino, il est assise, Donc, on peut pas... Je pense que là, typiquement, c'est un spot où on aurait pu snap T1. Il y a encore des, où on... a encore des spots où on snap T1. Typiquement, c'est ça. C'est Moon Girl Dino T4 avec un T1 et un T3. Franchement, il n'y a quand même pas beaucoup de, de, de, de decks qui nous battent. Ouais il y a très très peu de decks qui nous battent dans cette combinaison Bon il a de l'Ice Mine, il a de l'ocoyer. Je suis pas sûr qu'il a du Killmonger dans son deck Ah on sait ce que c'est Je pourrais presque snap Vu que je sais ce que c'est Ah non c'est Joe. Je pensais que ça allait être un surfeur. Mais ça peut être un surfeur avec Lock Joe, mais... Mais vraiment je considérais que c'est... J'ai cru que c'était surfeur. Bon on va leash. Hein. On va leash. Carte très très importante contre, contre surfeur. La Jane. Très bizarre. Le surfeur qui proc. Bon, on a sûrement perdu là. Quoique, on a Dino au mid. Ouais, je pense qu'on est mort. Hein. Il, a, il, a un, il a généré surfeur avec Lockjaw, c'est infâme. Hein. Ah là là, on se prend vraiment des, des, des spots d'enfer. En, Après, on peut rester quand même, mais ça me paraît un poil ambitieux. Là, le Dino, on gagne forcément. Le problème, c'est qu'à droite, on va perdre quoi. Ouais, je, je pense qu'il faut partir ici, malheureusement. On va retraiter avec le pas encore, parce qu'il pourrait aussi avoir peur d'un setup, même si là il est devant. Donc euh, il pourrait abandonner et ça pourrait faire égalité dans ce cas-là. C'est pas un bouton qu'on va tout le temps utiliser, mais d'ailleurs, euh, je joue euh, depuis le temps que je joue, c'est-à-dire ça fait des centaines et des centaines d'heures de jeu que je passe sur Marvel Snap, j'ai jamais vu... Alors, je clique pas tout le temps, pas encore. Au début, je cliquais sur confirmer, Mais quand je clique sur le pas encore, j'ai jamais vu un adversaire faire pareil et faire euh, retreat. Donc, enfin, euh, faire inégalité. Donc, euh, j'avoue que c'est... Donc là, on est à moins 1. On a perdu que 1 le, le combat d'avant. Bon, on n'a pas de curve, malheureusement. Bon, on n'a pas eu des très bonnes sorties. Hein. Je veux pas accuser le coup, mais on a quand même des sorties qui sont très très très très nazes. Hein. Bon, ça, ça sera peut-être un peu mieux avec notre deck, vu qu'on a un deck bien bien agressif. Peut-être qu'il faut faire euh, tort. Hein. De toute façon, on fait dino, dino, mais. Alors, on va faire la Moon Girl. Scorpion. Alors, c'est un spot assez intéressant, mais honnêtement, je pense que c'est un spot où on peut snap. Je pense vraiment que c'est un spot où on peut snap. C'est Bon il va faire pas mal de points. On peut Aero. On peut White Queen, Thor. On peut Cosmo. On a, on a l'initiative. Donc en vrai le Cosmo il me paraît quand même plutôt cool. Cosmo au mid. White Queen ici. White Queen à gauche. Ah, on veut l'information tout de suite. Et on finira sûrement par Dino Cosmo. Il a une enchantress. Oh Enchantresse, c'est intéressant. On sait qu'il a enchantress. On a toujours l'initiative. A gauche, je pense qu'on va abandonner. Donc, on va Cosmo ici. Euh, non, euh, ouais, Cosmo et euh, Dino. Est-ce qu'au mid, il peut gagner Il faudrait qu'il ait des points. Sachant que c'est moi qui ai l'initiative, je pense qu'il va juste enchanter sa droite. Je ferais bien Cosmo-Dino. Faut, faut juste pas qu'il. Euh, qu'il bourrine au mid. Le problème, c'est que si il bourrine au mid, on perd. Il va sûrement mettre un truc au mid. Après on n'est pas obligé de gagner avec ça, vu qu'on est devant ici. Ah non mais il y a héros, je suis bêta. Si je fais héros, c'est bon, non je Déplace toutes les cartes ennemies jouées. Ah c'est compliqué. Voilà, on va perdre si on fait ça. Oh lolo, là là, ça elle est pas évidente cette partie. J'ai l'impression que. J'ai l'impression que je perds si je fais ça. parce il va... Après, faut, faut il faut qu'il mette des trucs gros au mid. Hein. Je que je vais Cosmo euh, Dino. Mais là en vrai je peux abandonner. Franchement c'est un setup où on peut abandonner. Ouais. Bon, c'était tricky. hein. Là c'était hyper hyper hyper hyper hyper hyper tricky. Mais euh, on prend 4. On était à moins 1. Oh, je me souviens plus du calcul. Et on va faire une petite dernière. Donc on est à plus 3. Ah c'était chaud. Hein. <rire> c'était chaud mais c'est intéressant. Après c'est vraiment une histoire de préférence. J'ai vraiment pas des bonnes mains. Euh, concernant le, le Chang Chi. Euh, Chang-Chi Magneto Parce que Magneto c'est très cool Mais c'est vrai que moi chang j'aime pas trop Alors après Moon Girl Dino ça marche ensemble Mais si par exemple vous n'aimez pas chang Vous pouvez enlever un chang et mettre un Killmonger Ça marche aussi Mais c'est vrai que ouais, moi je suis vraiment pas fan Bon là le problème c'est qu'on a perdu l'initiative Vous voyez l'initiative elle a bien aidé quand même le combat d'avant Mais ouais là on a pas de On a pas de T2, on a pas de T3 Enfin c'est un T2 ça mais Bon on a un T3 On peut arrêter de râler <rire> Euh, je pense que je vais aller euh, à gauche. Oh. Storm, c'est chiant. Bon, c'est un deck euh, cérébro. C'est un deck cérébro, ce qui est quand même plutôt intéressant. Je pense qu'on va lui laisser le mid. Je, je me vois pas me battre au mid. Quoique. Je pense qu'est-ce qu'il va rajouter des trucs au mid Pas sûr. Après, il y a Nightcrawler qui peut aller au mid. Écoutez, je fais juste White Queen into Lich à droite. Il snap parce que bah, il prend le lieu du mid et qu'il euh, se dit avec Cérébro, euh, il gagnera les autres lieux. Ouais, Iceman. Oh non, pas la Lich! Oh non! Oh non Quelle angoisse Oh non What the fuck Oh, c'est horrible Parce que là, il aurait attendu pour Cérébro. C'est sûr. Ah là là Bon, maintenant, il va falloir quand même compter, parce que je pense qu'il y a quand même peut-être moyen de gagner. Hein. Ah, c'est compliqué, parce qu'il y a Mystique, maintenant. Ah là là Quelle angoisse Je vais faire un Blue Marvel, mais je pense qu'on a perdu. Ouais, je pense qu'on a perdu. Ouais, ouais, ouais. là, vous voyez, là, on gagnait un stand. Là, si on avait... Ah, c'est trop frustrant. Bon, on va quand même euh, réfléchir parce qu'il y a un spot où là, il fait mystique-cérébro. Enfin, cérébro-mystique. Myst... Même un peu mystique-cérébro. Hein. Faut voir en termes de points. Parce qu'en vrai, si on fait juste dino à gauche, on est énorme à gauche. Hein. A gauche, euh, Mystique Cérébro, ça booste ça en plus 4, en plus 8, donc on gagnerait là. Et ici, il a quand même 5 de retard, on prend 1 de plus, il a 4 de retard. Il a, euh, il a 6 de retard, le problème c'est que là il fait plus 4 ici, plus 4 ici. Donc il fait plus 8, donc il gagne. Après il a peut-être pas les deux, mais si, je l'ai fait piocher avec Maximus. Réfléchis s'il y a un spot euh, avec ce leader qui copie Mystique. Mais je crois pas. Oh là là, c'est tellement frustrant. J'ai pas de. Ouais. Bon, typiquement, vous voyez, le chang ici, servait à rien. Ouais. Je perds vraiment sur cet Iceman qui, qui arrive à choper le Lich. Sinon, cette game, elle est gagnée. Ah oh là là, il y a beaucoup de frustration. Je vais faire le pas encore. On sait jamais. Il peut avoir que cérébro et se dire qu'il peut encore perdre. Mais. Mais je pense pas. Mais je pense pas. Ah, dommage. Bah écoutez, on a fini... Là, vraiment, c'est la faute à pas de chance. On finit à plus 1. Donc, vous voyez, on finit quand même la session à plus 1. Euh, le deck est vraiment cool. Le deck a un bon win rate. Le deck vous apporte bah, pas mal de cubes, pour le coup. Et puis voilà, après ces sessions, hein. franchement, là, c'est vraiment juste pour euh, l'idée de la vidéo de calculer le, le, le nombre de cubes. Et... Euh, et euh alors, Winrate, on ne calcule pas, mais de calculer le nombre de cubes, mais c'est vrai qu'il faut voir ça sur des sessions de 2, 3, 4 heures, Bon, sur 35 minutes, ça n'a vraiment pas de sens. Enfin, moins même, parce qu'il y a la présentation de la decklist. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que, euh, bah, que vous allez jouer le deck, que vous allez performer avec. Selon les sites, euh, il est top 4 de la méta. Donc, euh, voilà, on est vraiment sur une liste qui est, qui est efficace, vraiment, et qui est très intéressante aussi par rapport au, euh, au côté budget, hein, si je puis dire. Alors, il y a quand même des pools 3 dedans, mais... On peut remplacer des choses, voilà. Contrairement au deck Zabou, contrairement à certains decks Galactus, etc. Ou oh, si t'as pas Galactus, t'as pas le deck. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde